Hello Coucou Ce soir, je me pose deux questions. Question numéro 1. Est-ce que tu as envie de participer au prochain challenge Question numéro 2. Quel est le problème qui te chiffonne et qui te préoccupe le plus pour le moment dans ta vie Alors, mets-moi ici dans le commentaire en dessous, quel est ce problème Ou bien alors, si tu trouves que c'est un peu privé, tu me l'envoies par email ou par Facebook Messenger. Et dans la préparation du prochain challenge, j'en tiendrai compte et je t'informerai. Voilà, alors je souhaite une très très belle journée ou soirée selon à quel moment tu entends mon petit, ma petite vidéo ici. Très belle journée ou soirée et à très bientôt. Et n'oublie pas de me laisser un commentaire. Merci, bye bye.